Bon, go! Ok, bah, allez, Go! C'est à tous! Et c'est le monde Bonne année, Manguru! En tout cas, la team monde C'est c'est de plaisir de vous revoir! Alors, aujourd'hui, c'est quoi tout simplement? On va demander aux gens à quel âge ils comptent se marier et combien d'enfants ils comptent avoir. Question simple, marronne, un vous allez voir, un classique, un classique. bonne réaction! Salut, comment ça va Ça va, merci. Ça va bien toi aussi Oui, ça va, tranquille. Bon, c'est pas une question bizarre aujourd'hui. Eh hein. bien, ça dis donc. Hein. Merci. Il faut le dire. Hein. Du coup, la question, c'est en gros, à quel âge tu comptes te marier Hein À quel âge <rire> tu comptes te marier Est-ce que t'as genre une idée un petit peu, une idée un petit peu, tu vois À quel âge tu comptes te marier <rire> Là, il rigole de ouf là. <rire> bah parce que pour moi, à mon âge, j'ai déjà été marié. <rire> t'as quel âge, toi 23. Bien le tatouage, hein. franchement, style la Tour Eiffel et tout ça, c'est bien. Hein. Franchement, tu es bon. bien, tu il est bien là. Merci. Stars, bien, bien. D'abord, toi 21 ans. Ah, c'est tôt, hein T'as quel âge là J'ai 15 ans. Ah, t'as 15 ans Et tu comptes te marier avec une fille comment mmh. Du un petit peu. <rire> une rebeu, une asiatique, une, ça une caucasienne cool moi, ça une métisse. Renaud métisse seulement. Aïe. Ah, oui. O ok, d'accord. Et euh, comment on va dire Plutôt gentil, plutôt un peu forte, un peu comment Genre, gentil, tu crie, crie, crie <rire> gentil comment Gentil, gentil, tu vois Hein Gentil comment Genre, gentil en mode, euh, ça va mon chéri Ou gentil en mode, euh, ouais, euh, tu, Comment J Les deux. Les deux, ok. T'es une belle fille douce toi Oui. Ouais, 30 ans, 33 ans. Ouais, c'est comme tard Ouais, tranquille, tard, hein, tranquille, on, tranquille, on prend notre temps. Tu veux bien t'amuser avant toi Ouais, c'est Ce ça. Et toi, du coup La même. 33, 35. Ah, 2000 euros, c'est 45 ans, frère. 33 ans aussi Ouais, pour faire okay. de l'argent avant. Ah, du lobby Bien, ouais, Et ça. toi, du coup Bah, pareil, de la trentaine. Hein. Trentaine, toi Bah, ouais. Tu, tu vas ou es, quoi Ouais, tu finis tes études, après, c'est bon, tranquille. Hein. Ok, d'accord. Moi, euh, 23. 23 ans, pourquoi 23 ans et pas avant Parce que c'est un... le meilleur âge. Ah, je trouve Ouais. Ok, et toi Moi, 25. Pourquoi 25, toi Parce que c'est trop jeune après. Genre... Ah ouais, tu peux un peu connaître des hommes avant. <rire> ouais. Ah <rire> ouais, là c'est déjà, hein Je sais pas, dans 2 ans peut-être. Tu as quel âge là euh, J'ai 21 ans. Donc à 23 Oui. Avec un garçon comment Comme moi, mais en masculin. Genre euh, Renoir aussi, Renoir euh... Bah. Bétis, euh... Ça dépend, je sais pas. Mais oui, j'ai déjà quelqu'un en vue, donc oui. Un renom. Dire que, ah mais comment vite fait le mec en vue Barbu, hipster euh... Non, pas trop de barbe, non. Okay. Euh, petits yeux, euh, beaucoup de sourcils. Euh... Ah ouais, beaucoup de sourcils, ok. <rire> pas monosourcils, non. Oui, non, sourcils. Euh... Euh, oui, oui, voilà. oui. Euh, good waves euh, pour les cheveux et tout. Good waves, ok. fais yeah. voir. Ah. Ouais, c'est tout. Ah, vrai, bon cœur. Bon ah, cœur bon aussi, c'est bien. Bah oui, la base. Okay. Et toi du coup, you I'm already married. Oh. Ah, okay. Oh, okay, okay, je suis déjà mariée. Ah ok, Ah ok, c'est ok, un bébé. A quel âge tu comptes te marier <coughs> il ben n'y a pas de. Âge. Oui mais disons mais ce que tu as à dire que un âge dans la tête comme ça que tu viens, non, non même à 50 ans, 100 ans Si à 50 ans, je trouve la personne avec qui me marier, je me marierai à 50 ans mais ouais. si avant ça, j'ai pas trouvé, je ne vais pas volontairement me marier parce qu'il faut se marier, D'accord. Tu es une fille très philosophique hein. Comment Tu es une fille très philosophique Non, plutôt logique, je dirais. Ah, non, logique, on n'a ouais. pas besoin de se marier, c'est pas obligatoire, c'est pas quelque chose qu'on doit faire parce que la société nous dit qu'il faut se marier, c'est faut se marier quand on a envie et quand la personne en face est prête aussi et si ça doit arriver à 50 ans ça à 50 ans. Hein. Tu, tu, franchement, tu devrais, tu, non, non, tu devrais écrire un post sur Twitter. Hein. Oh. C'est pas mal, c'est pas mal. On va commencer par toi. Euh, 32 ans. Ah, pourquoi 32 ans parce que je veux profiter de la vie d'abord. Profiter comment hmm Bah profiter euh... <rire> Profiter on, quoi On a compris Et toi du coup Moi vers 25 ans. Pourquoi du coup 25 Parce que au moins je suis jeune et ouais. je fais des choses avec mes enfants. Vu que je suis jeune. Genre euh, moi je serai pas vieille et que voilà. Ah j'ai capté d'accord ok. Après toi tu seras vieille. Non mais quand je me marie, je vais me marier à 32 ans. Mais je vais faire mes, mes enfants avant. Ah ok j'ai capté. Voilà. Ok. 23 ans. Pourquoi 23 ans et pas après avant Oh, 23 Parce que je sais pas. Je, sais pas, je pense que c'est le bon âge. Ok, alors dis-moi avec un homme comment, physiquement parlant Un barbu, un, nanana, un un hipster Bah déjà un renoir, un renoir de taille. Grande taille, c'est obligé, ok Ouais. Et euh, bah, après, je sais pas, hein, Sophie. Plutôt pas. quoi, plutôt euh, tatoué, musclé Non, euh... j'aime pas les musclés. Pas pas tatoué, pas non. Ok, et toi du coup Moi plutôt 20, la vingtaine. Ok, du coup, et un homme comment Physiquement, physiquement Ouais, physiquement parlant. Ah ben, un Renoir ou un Tisme, ça dépend. Renoir ou un ok. Un des deux, grande taille, bien sûr. Parce grande taille, que... c'est obligé, hein, c'est obligé et euh, pff, bah, pas, pas trop musclé mais un peu, faut pas qu'il soit comme ça non Ok ça marche, une question simple Oh bah alors quand j'étais petit je pensais me marier à 20 ans, j'en ai 18 donc bon Donc à 20 ans Bah non du coup parce que j'ai toujours pas de naïs Ah ok, mais c'est quoi du coup ton genre de mec on va dire alors Alors, euh, gentil ouais c est, c est, c est. Oh, oui. et plus grand que moi déjà, plus grand que Thomas, de, ouais. de taille et d'âge aussi Ok, pourquoi plutôt Baptou, Renoir, Rebeu, Asiate, Indien Européen. Européen. Ouais. Européen. Moi je crois que je me marie à 18 ans. Hein. Hein ah c'est tôt hein Ouais c'est tôt. T'as quel âge J'ai 15. 15 ok. Et tu comptes te marier avec une meuf comment du coup Pareil que lui. Renaud en métis, c'est ça Renaud Métis oui. Ok, mais un peu comment on va dire au niveau du caractère Gentil. Gentil seulement ouais. Ok. Et s'il est méchant, tu es comment Bah bon, je veux pas me marier avec elle. Logique. Okay, okay. okay, Attends du coup. Moi, 25 ans. On... Toi c'est tard hein Ouais. Toi, toi, tu veux bien t'amuser avant. Hein. Ouais, ouais. Ah, tu peux bien t'amuser. Hein. Du bien. coup, euh, une meuf, comment Une Rebeu, Métis, Renoir, tout. Tout. Ouais, ouais. Tout, ouais, ouais. Ouais. <rire> tout. tout. Tout. Ça, ah, il est lui, ouvert d'esprit, c'est bien. Ouais. Donc, c'est pas une pute, c'est bien. Tout. Ah, le tout, même les putes, tout. Euh, tout. Non, mais je vais pas me marier avec eux. Au début, je vais bien les connaître. Après, mmh. on va voir. Bien les connaître, Ouais, ouais, ouais. ouais. On connaît. T'es marié Non. Ok. Et tu comptes te marier à quel âge Genre 25 pas. 30 ans T'as bah, pas eu une, une idée hein. Bah quand je trouverai le bon, c'est jamais quand est-ce qu'on trouve le bon. C'est vrai Bah oui. Et du coup, c'est quoi un peu ton type de mec du coup Un mec que tu comptes dire que tu aimerais marier Un mec comme Dadjou Un mec comment toi Ah non, c'est Dadjou un Renoir. Mais... Ben, comment les Renoir Renoi Renoi, Grand... Si, Renoir Grand, oui. ah, salut Avec les Renoir, easy, avec les Renoir. Un Renoir comment Bah, je sais pas, moi qu'il soit gentil, tout ça. Okay. Non mais euh, il a pas besoin d'être grand barbu et tout mais il faut qu'il ait un minimum quand même Un minimum ok quoi, ouais. Un minimum, un minimum euh, de quoi De carrure tu veux dire ça non Ouais Voilà faut pas qu'il soit euh, voilà quoi Ouais ouais Deuxième question, combien d'enfants tu comptes avoir Trois Menteuse Non c'est ouais. Ouais, okay. Non elle a trois Trois et toi Deux Deux seulement Parce qu'après euh, ils font chier J'en ai... Doucement Non non j'ai déjà un enfant En fait j'ai deux frères, il mouille une cassette. Ah, technique. les frères jumeaux, c'est chiant. Voilà. Je comprends. Combien d'enfants tu comptes avoir du coup 2 ou 4. 2 ou 4 Pas plus Non, pas non, non, non, non, non. pas 10, 4 ça va. Ça, ça va, ok. Ouais, max. max. Yeah. Avec des waves et des longs sourcils, tu vois. Ouais, locks, faut avoir des locks. Ouais, uh, carrément. <rire> oui, oui. Okay. En tout cas, merci. Hein. Je vous en prie. Merci ouais. beaucoup. Imaginons, tu as un, pas, un chiffre ou un nombre en tête, voilà. 2 2 2 Un garçon, une fille ou plutôt deux garçons une... Je m'en fiche, ben, je sais, Je compte pas avoir d'enfant, euh, moi, tu vois. Ah, tu veux adopter Ouais, je vais adopter. D'accord. Ou garçon, euh, fille, je m'en fiche. Je... Ok, ça marche. C'est pas grave. Ok. Voilà. Merci à toi. Hein. Merci. Merci beaucoup. Deux. Oui, non, deux. Seulement deux Oui. Trois, en après, fait, c'est compliqué. C'est dur Ouais. Et toi, du coup Trois ou deux. Trois ou deux, ok. Pas ouais. plus Non, non, trop. Après, c'est trop. Ok. Et attends, et tu comptes te marier avec un homme comment Physiquement parlant un peu là Je sais pas, un... un... entier Un noir, un noir. Un noir déjà Ouais. Okay. Quand... Un Cap, ou un entier, portugais, un truc ouais. comme ça. Portugais, ok. Ouais. Et voilà. Je sais okay, pas, après. plutôt grand, barbu grand, ou... grand, grand, grand. Grand, surtout, musclé aussi Ça, ça dépend, c'est pas obligé. ok, hein. <rire> et toi du coup Un blanc. Ah tiens et pourquoi du coup euh, pas Renoir ou tout, euh, pas bah, Asia. Pour l'instant je suis en couple avec un blanc. Ouais. Donc, du coup voilà. Euh, ouais. bon. D'accord que ça marche ok. Du coup tu comptes peut-être marier avec lui, on sait pas mais. On sait pas mais bon. Voilà. Pour bon, l'instant je suis encore jeune mais voilà. Tiens. Toi beaucoup hein <rire> <rire> euh, Moi je veux deux filles de garçons. Ouais ça va, deux filles de garçons, ok d'accord. Et toi Moi j'en veux six. Un hein Euh <rire> ok. <rire> trois garçons, trois filles non, je suis plutôt euh, plein de filles et un garçon en premier, tu vois, pour qu'ils puissent... Euh, Montrer, euh, un imposer, Exactement. ok. Moi ouais. Combien d'enfants tu comptes avoir Tu vas encore rire à ça Euh, trois. 3, 3? Ouais. Deux garçons une fille, deux filles un garçon Je sais pas, mais oh, trois. Okay, voilà, je veux un nombre, un père. Un père, ok. Trois hein. ou cinq, en plus, j'avais dit, 13, mais hein. c'est beaucoup, hein. 5 ah, ça, ça, ça va Cinq, c'est trop ouais. ouais ça 5 bons accouchements. faire les Alex, c'est ça Bon, bon la la chale, les gars, <rire> bon, hein. merci à toi, Merci beaucoup hein. deux deux ouais à 10 non ok ouais deux ok un garçon une fille ouais c'est okay. possible un garçon d'abord <rire> pourquoi un garçon d'abord je sais pas il protégera sa sœur comme ça ok ok c'est bien petit frère oh, c'est bien par exemple toi moi je vais avoir deux filles deux et filles deux garçons c'est juste ouais. quatre okay. Juste ça. Okay. ok et toi du coup ah, moi je sais pas c'est si Dieu il va donner hein. la vie ok bah toi c'est on va dire euh, inconnu on sait pas encore ouais, c'est Dieu et toi du coup toi tu as beaucoup d'enfants partout toi sûr, hein. deux ouais. ou trois à ah, deux mentir dans le bain non, 2 ou 3, ouais. Mec, ça je toi 2, 3 ouais. ouais. max. 2 ou 3 max Ouais. Et toi ah, deux. ou 2. 1 ou 2. T'es sûr de toi Ouais. Et toi Deux enfants, deux enfants. Ouais. Toi 10, non, non Non, non, 2, 2, 2. Si ça. Va. Bon, en fait, merci à vous les gars. Bah, merci, merci. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Dites bien sûr en commentaire à quel âge vous comptez vous marier et combien d'enfants vous comptez avoir. Activez la cloche, pouce bleu, tu connais. Et voilà, tu connais la suite. Tu connais, team mande de la folie.